finale allez s'il vous plaît Siana d'un côté qui vient de s'élancer oh là là oh là là la prestation de Siana là sur ce premier move comment Siana oh. elle est vraiment pas loin de, de ce gros volume de cette prise de zone ça devrait le faire au prochain essai les épreuves de bloc n'existaient pas jusqu'à maintenant pour faire un petit historique euh, du paraclimbing, ça a commencé par des épreuves de vitesse, euh, notamment à Moscou, euh, puis euh, les épreuves de difficulté avec euh, des prémices euh, au Japon. Et donc il restait euh, le bloc. Les épreuves étaient, euh, la fédération internationale, notamment les médecins, n'étaient euh, pas très pour, euh, pour des risques euh, de blessures. Et euh, j'ai un peu fait le forcing en, en essayant de trouver une, une alternative, donc l'escalade en, en, en moulinette, pour la pratique du bloc. Allez, messieurs, dames, là, je crois que du côté de notre Anglaise, elle hein, le mérite, ce bloc, il faudrait l'encourager. Allez Sianna Allez, tout le monde, j'ai pas vu donc en ce qui concerne le règlement lors des finales, c'est exactement le même que celui des valides. On s'appuie sur le règlement des compétitions de blocs jeunes, avec les grimpeurs en salle d'isolement dans un premier temps avant de se rendre sur chacun des blocs. Allez, on y va avec les deux derniers de, cette, de ce bloc numéro 1. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, du côté des filles Frances Brown qui va nous rejoindre. Great Britain et de l'autre côté. On le kiffe, il a du talent, il était médaillé, merci Mathieu Bénard Alors Mathieu Bénard, quand vous allez le regarder, vous allez vous dire, lui, il n'a pas de handicap. C'est impressionnant. Euh, C'est vrai que, voilà, lui, on a l'impression que tout va bien. Il a, il a récupéré de son accident, mais alors à, à une vitesse incroyable. C'est un, un très bon grimpeur, Mathieu aussi. Et je peux vous dire qu'à 4-5 ans, quand il était avec nous sur une compète, eh ben, il n'avait pas, pas récupéré aussi bien. Donc. Euh, le sport a été pour lui mais euh, plus que salvateur. Donc euh, les différentes catégories, euh, on en a cinq actuellement, euh, qui sont déficients physiques et neurologiques, euh, déficients visuels, euh, amputés jambes, amputés bras, et euh, paraplégiques. Donc on a, euh, par rapport à, au classement des euh, grimpeurs dans les catégories, euh, ce sont les médecins internationaux euh, qui euh, notent, Enfin, qui établissent un coefficient d'invalidité par rapport à la mobilité des articulations des grimpeurs. Euh, après, on a la catégorie déficient visuel qui est partagée en trois groupes, et euh, B1, B2, B3, qui dépend euh, de la précision de la, la vue, sachant que B1 sont complètement euh, aveugles, et euh, B2, B3, c'est une, une vue qui est très minime. Alors par contre, là, au niveau du disjockey, on va complètement changer la donne, écoute-moi bien. Là, on va avoir les déficients visuels, il va falloir que tu enlèves complètement la musique, ça va être une finale sans musique. Là, du côté des déficients visuels, messieurs, dames, c'est carrément hallucinant parce que on se retrouve évidemment avec un guide. Par contre, il va vraiment falloir ne rien dire parce que vous pouvez imaginer, ce qui est impressionnant dans les déficients visuels, c'est que dès qu'ils sont dans un mur qui est relativement plat, ça va, dans une dalle. Dès que le dévers va commencer à se faire ressentir, évidemment, dès qu'ils projettent et qu'ils envoient leur corps ou le mouvement, il eh n'y ben, a pas le choix. Là. Il faut que l'indication du guide soit parfaite. Il faut que la main soit placée au bon endroit. Et voilà, Matteo, Stéphanie Superbe prestation Il y a peu de, peu de grimpeurs à mon sens encore, et euh, je pense que les grimpeurs Andy ont encore une certaine euh, hantise à, à se présenter à, à ce genre euh, d'événement. Peut-être par, euh, euh, peut par honte, peut-être par, euh, par peur euh, du ridicule, ou peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Mais euh, c'est dommage parce qu'on a besoin d'un groupe euh, le plus large possible pour pouvoir euh, faire augmenter le niveau de tous nos grimpeurs. Donc actuellement, euh, au sein de l'équipe de France et euh, au sein des compétitions internationales, euh, il y a un super état d'esprit entre une joie de se retrouver, une joie de passer des, des bons moments ensemble et avec l'objectif hyper important d'être de, de, performant sur la compétition. Actuellement, ils arrivent à allier ces deux domaines et la joie qu'ils ont les pousse à, à se métamorphoser, à se donner encore plus sur les compétitions et à réaliser des performances d'autant plus, plus belles. Allez 10 seconds. Last try for Siana for this final. Come on, Siana. Qui viennent de nous prendre la prise de zone, oh, le crochage du genou. Alessiana, Allez, oh Oui. Je tiens à remercier euh, encore une fois le club de Laval et tous les départements de la Mayenne. Et euh, je suis très content que Laval nous reçoive à nouveau cette année en World Series euh, pour les clubs de Bloc au mois de juin. And congratulations, everybody, it was a wonderful competition. Thank you very much and congratulations everybody. What a wonderful.